pour les débutants, l'outil décalage. L'outil décalage est symbolisé par cette icône. Cet outil est simple, mais il peut faire gagner beaucoup de temps, notamment dans des figures géométriques aux contours complexes. Il va permettre de créer rapidement un décalage pour représenter une surface spécifique, comme l'épaisseur d'un tube. Si par exemple, je veux créer un tube de cuivre avec un contour particulier, Destiné à être le pied d'un lampadaire de salon, je dessine la coupe de cet objet en réalisant les différentes moulures. Ceci fait, j'efface tous les traits inutiles. Arrivé à ce point précis, c'est là que cet outil va être efficace. Je clique sur l'icône et je présente l'outil n'importe où sur le pourtour. J'exerce alors un mouvement aléatoire vers l'intérieur de la surface. Je choisis ensuite la dimension de l'épaisseur de mon tube. Pour cela, je tape le chiffre 3 suivi de MM pour indiquer 3 mm. J'efface la surface intérieure. J'applique ensuite la texture couleur cuivre sur le modèle et j'extrude de 120 cm. Et le premier élément de mon lampadaire est créé. Ceci n'est qu'un exemple des possibilités qu'offre cet outil pour de nombreuses réalisations. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.